Salut, c'est Thomas, bienvenue pour ce nouvel épisode de Quick Style. Dans cet épisode, je vais vous donner deux combinaisons de couleurs extrêmement faciles à réaliser et qui marchent quasiment tout le temps. Première combinaison de couleurs, le bleu et le gris. Le bleu et le gris sont historiquement les couleurs des tenues qu'on portait à la ville, pour aller travailler par exemple. Costume bleu, costume gris... Du coup, ce sont des couleurs dont on est déjà habitué à les voir associées ensemble. D'ailleurs, une des associations très classiques du style sartorial est de porter une veste bleue avec un pantalon gris. Si on prend chaque couleur séparément, le bleu est une couleur qui fait plutôt l'unanimité. C'est la couleur qu'on voit le plus sur les étalages. Le gris est une couleur qu'on retrouve également beaucoup. C'est une couleur qui ne dénote jamais trop dans une tenue et une couleur qui s'associe plutôt facilement avec quasiment tout. Personnellement, je porte tout type de bleu, dans tous les tons, c'est une couleur que j'aime vraiment beaucoup. Pour le gris, j'aime porter les gris moyens à clair, pas trop foncés, pas gris anthracite, ce n'est juste pas à mon goût, je lui préfère le noir ou le bleu très foncé. Du coup voilà, bleu plus gris pour une association classique mais efficace. Deuxième combinaison de couleurs, le marron et le vert. A l'inverse du bleu et du gris qui sont historiquement les couleurs de ville, le marron et le vert sont les couleurs des tenues de campagne pour les adeptes du style classique. Ça c'est sans doute parce que le marron et le vert sont des couleurs qu'on retrouve facilement dans la nature, dans la forêt par exemple. Un peu comme le gris et le bleu, le marron est une couleur assez présente dans le vestiaire masculin, grâce à toutes les pièces en cuir, chaussures, ceintures, etc. Donc pas vraiment de risque à porter cette couleur. Le vert est une couleur qu'on trouve assez peu en boutique, mais qui est très sous-estimée. Je trouve que c'est une couleur qui a un bon équilibre, elle a juste ce qu'il faut d'originalité, elle dénote sans être trop extravagante. Si on ne prend pas un vert pétant bien sûr. Bien sûr, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Personnellement, j'aime bien accorder les tons de vert et de marron. Ici, la veste est marron foncé. J'ai donc décidé de l'associer à un pantalon vert foncé aussi. Vous remarquerez comment je suis assorti au paysage. Là, j'ai un pantalon vert clair que j'ai associé à une veste de couleur beige. Le beige étant un mélange de marron et de jaune. Tout ça pour rester dans des tons clairs un peu pastel. Du coup voilà, le vert et le marron sont une association de couleurs qu'on voit beaucoup plus rarement mais qui marche très bien aussi vu qu'on est habitué à les voir ensemble dans la nature. Vous pouvez porter ces couleurs lors d'une petite balade en pleine nature pour être parfaitement en accord avec votre environnement, vous verrez, ça passera bien sur les photos. Une petite astuce pour terminer, n'hésitez pas à porter des pièces blanches pour compléter votre tenue. Ça éclaircira le tout et ça mettra bien en valeur ces associations de couleurs. J'explique d'ailleurs cette petite astuce dans un précédent Quick Style. Et voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a un peu aidé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et à commenter pour aider au développement de la chaîne. Sur ce, portez-vous bien et à bientôt pour le prochain Quick Style. Pourquoi oh, je fais ça